Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter, euh, voilà, je vais vous présenter la scope Café Michel et, et aussi Terra Tica parce que euh, on est avant tout un, un torréfacteur euh, sous la marque Café Michel, mais surtout ce qui est épicerie, euh, on retrouvera sous, sous la marque Terra Itica Donc euh, Café Michel, avant tout, c'est une, une coopérative de salariés, une scope euh, On va fêter nos 15 ans au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, en fin de compte, c'est un projet collectif avec... Euh, aujourd'hui, on est 25 salariés avec sept nouveaux recrutements sur 2021-2022 dont je fais partie et, euh, et dont sept nouveaux sociétaires qui vont arriver euh, sur, euh, sur ce début d'année à la prochaine Assemblée Générale. Donc euh, notre gérant est Stéphane Comart, qui est un, un, un salarié sociétaire. Et puis après, bah, voici le reste de l'équipe, euh, avec une, une partie qui est sur la production-maintenance, parce que les ateliers de torréfaction sont à Pessac, donc juste au sud de, de Bordeaux. Donc on a toute la production, partie production-maintenance. Après, bah, bien sûr, la partie euh, logistique-achat euh, euh, pour les livraisons euh, sur le territoire en métropole. Euh, bien entendu, le service euh, qualité, recherche et développement, donc, euh, que ce soit... Euh, sur le contrôle en amont de la torréfaction et même l'accompagnement des filières, contrôler la qualité au sein des coopératives. Une fois aussi arrivé en France, vérifier qu'il n'y a pas de problème quelconque sur le grain vert et ensuite faire des tests, contrôle de qualité, que ce soit après torréfaction ou après mouture du grain. Et puis on a l'équipe communication qui est là pour, voilà, pour, pour relayer, que ce soit sur les visuels, avoir voilà, des... Des, notre ou des saveurs pour pouvoir que le client puisse s'y retrouver sur, sur ses profils de café mais également sur, sur les réseaux sociaux et puis euh, bah, l'équipe commerce dont je fais partie donc il y a également bah, toute l'équipe euh, basée à Pessac sur l'administration des ventes et puis après bah, le reste de l'équipe des commerciaux on est cinq à courir le, le territoire et sachant qu'on est euh, dont, dont euh, Nathan et moi qui sommes arrivés en, en ce début d'année euh... Aujourd'hui, Café Michel, en fait, notre force, c'est qu'on est, qu est euh, au-delà de nos coopératives. Notre propre coopérative, c'est qu'on travaille en direct via des agronomes sur des filières euh, qui sont présentes dans 28 pays. Donc, euh, le visuel en bonne est plus à jour parce qu'on a développé de nouvelles filières. Mais aujourd'hui, voilà, c'est euh, globalement une cinquantaine de coopératives dans 28 pays pour euh, un peu plus de 150 produits à ce jour. Et cela, ça se répartit euh, sous, les marques, sous la marque Café Michel, donc avec les cafés, que ce soit... Un, d'origine d'Amérique latine ou d'Afrique et puis également sur la partie terratica donc avec tout ce qu'on va retrouver épices, euh, tout ce qui va être céréales, les sucres mais également plus récemment en fait toute une gamme de bien-être donc euh, via des huiles essentielles notamment. Donc le marché du café en quelques chiffres donc aujourd'hui le marché du café c'est globalement 200 milliards de dollars euh, mais en fin de compte euh, 35% de cette récolte est détenue par 10 entreprises donc ce qui est vraiment très peu et, euh, et aujourd'hui 40% de ce, ce même café est commercialisé par, euh, par 5 grands négociants donc ce qui fait que même si c'est un marché qui est vraiment conséquent euh, il est vraiment contrôlé par un petit groupe d'entreprises et par exemple en France 80% des ventes sont, contrôlées, enfin, sont réalisées pardon, par, euh, par 3 grandes entreprises donc D'où l'intérêt en fait, de, de travailler sur cette démarche de commerce équitable. Euh, depuis 20 ans, notamment avec euh, bah, l'explosion de ces, de ces cafés en dosettes, il euh, y, y a une valeur ajoutée, un chiffre d'affaires qui, qui, qui, qui, a, qui a accru de, à hauteur d'un milliard d'euros. Mais en fin de compte, euh, bah, ces, ces producteurs paysans, ils n'en ont vu que, que 4%, donc ils n'en ont vu que, que les miettes. C'est euh, pour ça qu'on en fait, a, on a à cœur de, de changer un peu ça. Donc, ça passe tout d'abord bah, par un prix, un prix rémunérateur. rémunérateur pour qu'ils puissent eux déjà euh, tirer un revenu et vivre décemment euh, de leur culture. Mais également, on y ajoute une prime développement et une prime bio. Et ça, ça passe via le, notre, euh, via le, le symbole des, des producteurs paysans auxquels on adhère, qui est notre euh, label de commerce équitable. Donc euh, aujourd'hui, en fait, notre démarche, est vraiment de mettre en place une agriculture paysanne, en agroforesterie auprès des coopératives. On réinvestit 10% de nos bénéfices auprès des coopératives bah, pour les aider à mettre en fin de compte euh, cette agroforesterie en place, euh, à la fois en fin de compte pour avoir une terre plus nourricière, mettre différentes strates pour aussi leur aider à monter en, en qualité euh, leur café. Et puis, hein, il en découle aussi pour eux des, des nouvelles ressources de revenus parce que euh, on, par ces différentes plantations, ça leur permet aussi de commercialiser euh, euh, d'autres, euh, que ce soit du cacao, du café, mais aussi par exemple des bananes, enfin voilà, qui est des choses que ce soit soit pour eux, pour... Euh, pour leur propre alimentation, soit pour commercialiser au, au niveau euh, local. Ensuite, on a des engagements à long terme. Donc, c'est des contrats pluriannuels, euh, renouvelables sur trois ans. Mais globalement, en général, quand on s'engage avec une coopérative, c'est à vie. Quoi. Et euh, ensuite, bah, sur la traçabilité, on permet de suivre totalement euh, à tous, en fin de compte, même aux consommateurs, euh, toute la traçabilité sur chacun de nos produits. Parce qu'en fait, on est capable de dire euh, d'où vient le produit qui fait quoi, donc quelle est la, chaque partie, chaque étape de la transformation, par qui elle est effectuée. Euh, donc, Parfois c'est par la coopérative, certaines étapes, jusqu'à la masse de cacao comme au Pérou. Euh, et par exemple, s'il y a une entreprise, un, un tiers par exemple sur le café en infusette qui a, qui a reconditionné le produit en infusette ou sur euh, les huiles essentielles par exemple après distillation, si on fait appel à un, un prestataire tiers pour reconditionner, ça on permet à à Tous ceux qui le souhaitent de pouvoir accéder à cette information pour vraiment comprendre euh, tout le chemin parcouru par le produit. Donc aujourd'hui, sur le commerce équitable, euh, il y a globalement huit grands labels. Donc, le, bien sûr, Max Avlar qui est un des plus connus, il y a WFTO, euh, et puis euh, bon, il y a celui avec lequel on travaille, nous, qui est le, celui des producteurs paysans, donc qui est vraiment dédié à ce commerce nord-sud. Et puis, bah, ceux qu'on retrouve aussi bah, pour les produits où on a, il y a des filières en France. Donc, il y a Bioéquitable France, euh, notamment par exemple sur nos chocolats au lait. Donc, euh, sur ce lait qui est intégré, donc, qui, est acheté, euh, qui est acheté dans le nord de la France euh, euh, via des partenariats avec des coopératives et, au, et auxquels on s'assure également que voilà, les agriculteurs sont rémunérés euh, décemment. Aujourd'hui... Euh Là, ça parle beaucoup de cette spéculation, de, de, de cette envolée des prix du café. Euh, à savoir qu'entre, voilà, sur, sur ces deux dernières années, le, le cours du café, il est passé de 100 à plus de 240 dollars le quintal. Et donc, à savoir que nous, on achète à un prix fixe euh, qui est de 220 dollars de 220 le quintal. Sauf que là, en fait, la bourse a, nous a largement, largement pardon, rattrapé. Et on, dans lequel cas, on s'est engagé à toujours payer, euh, à acheter ce café, 60 dollars de plus que le cours de la bourse, pour que en fait, les coopératives euh, aient toujours ces, cette valorisation de leurs démarches, que ce soit en, euh, en, en développement et en commerce bio et équitable. Donc voilà pour les cours. Et notamment, cette spéculation a fait qu'il y a eu des gelées en altitude. Bien sûr, le café est un... Ça, ça se cultive en altitude. Et donc, il y a eu des gelées au Brésil, donc ce qui a décorrélé en fait, l'offre et la demande, donc, ce, qui a permis, enfin, ce qui a eu pour conséquence l'augmentation du, du cours du café. Il y a eu également le taux de change, euro-dollar, et puis, rajouter à cela un peu de spéculation, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, compte, il a fait quasiment x2,5 le, le cours du café. Donc aujourd'hui, en fin de compte, euh, même si... Euh, euh, voilà, donc là, ça explique en fin de compte qu'il y a 2,7 milliards de personnes qui vivent de l'agriculture, euh, qui produisent entre 50 et 70% de l'alimentation euh, mondiale, mais en fin de compte, euh, presque un milliard sont en, sont, sont, sont, dire, sont en insécurité alimentaire. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'on a fait le choix de soutenir, euh, via ce logo SPP, des, des petits producteurs paysans. Donc souvent, ils ont des petites parcelles d'un demi à un hectare. Et donc, on les accompagne à se regrouper en coopérative. Donc on les aide à se structurer et si besoin, on les aide aussi à financer, euh, que ce soit sur les huiles essentielles analambiques, que ce soit euh, sur euh, mettre en place des contrôles qualité, euh, vraiment les accompagner au quotidien, et les accompagner aussi à mettre en place cette agroforesterie. Et puis ensuite, derrière, bah, on s'engage avec eux, bah, comme on l'a vu précédemment, à long terme, à leur, acheter, euh, à leur trouver des débouchés, à leur acheter leur, leur production euh, pour que pu eux puissent enfin vivre décemment de, de leur production. Voilà, c'est ce qu'on voyait euh, sur cet engagement, donc des engagements à long terme avec une équipe de 7 agronomes euh, qui sont présents à l'année, que ce soit, euh, qui, sont, qui vont régulièrement en Amérique latine, qui vont en Afrique, mais qui vont aussi en Asie. Euh, là, on peut avoir des filières, par exemple, on a du riz qui vient du Cambodge, il y a le sucre de fleurs de palmier, euh, il y a certains cafés, il y a certains thés aussi, beaucoup sur l'Inde. Donc voilà, ils viennent rendre visite régulièrement euh, aux coopératives et, et les accompagner. Donc, si on se concentre plus particulièrement sur, euh, sur le café, donc on a fait le choix de, de, de travailler euh, avec des arabicas de haute altitude, très haute altitude, pour avoir des beaux profils aromatiques. Donc ce sont dix origines à ce jour. Euh, une majorité euh, d'Amérique latine, Guatemala, Mexique, Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Honduras. Et puis il euh, y a également euh, trois belles origines en Afrique, donc avec le Burundi, l'Ethiopie, le Congo. Donc, le Burundi, c'est un des derniers cafés euh, qui, est, qui est arrivé et euh, par exemple, pour monter cette filière, ça nous a pris plus de plus de 5 ans. Donc, pour réussir à, à pouvoir commercialiser un premier café, Donc entre l'accompagnement à construire la coopérative, mais aussi les événements en fin de compte euh, politiques qui peuvent être internes au pays. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine avant de pouvoir aujourd'hui commercialiser dans un magasin en France un, un produit. Donc sur les cafés, donc il y a deux grandes familles de cafés, les Arabica, donc ce qu'on a vu précédemment, en fin de compte, qui sont 70% de la culture mondiale de café. Donc c'est des, des cafés qui sont en, en altitude, en haute et en moyenne et haute altitude, donc qui sont plus faibles en, en caféine et qui ont une faible productivité et qui ont des beaux profils aromatiques. Et puis on a également le Robusta, donc c'est beaucoup plus puissant, euh, vraiment Puissant en termes de goût, puissant en termes de caféine, à beaucoup de productivité. Et donc c'est vraiment plutôt en pleine avec 30% de la, la production mondiale. Donc même si le robusta souffre de, des fois d'une image un peu péjorative, mais il y a également des, des, des, des, comment dire, des robustas vraiment avec des, de, comment dire, des belles filières. Hein, tout guillemets, hein, on peut avoir des belles filières sur le robusta, donc euh, parfois voilà, ça vaut, ça dépend les goûts, les couleurs, les gustatifs de chacun. Donc, avant d'arriver au grain de café vert, comme on peut le voir ici, euh, donc en fait, il y a une cueillette sélective des cafés, donc -dire les, enfin des, des cerises de café, donc euh, voilà, c des, on, on, les a, enfin, on les aide aussi vraiment à, à mettre en place toute cette sélection. Donc, c'est vraiment que le, uniquement le fruit mûr, le fruit rouge soit, soit cueilli. Après, euh, donc, toute cette étape de fermentation pour en, enlever la pulpe. Ensuite, la troisième étape, ça va être le lavage, le séchage. Euh, du grain de café, et puis ensuite, bah, il y aura le, tout ce qui va être décortiquage, le polissage, le tri, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de, pas de défauts, que les grains ne soient pas... Euh, qu dire que la qualité n'y qu ait pas de déchets, de grains euh, cassés, concassés, donc, euh, donc il y a toute cette étape-là. Donc ensuite, une fois que ce café vert, en fait, il est, il est transporté en France dans nos ateliers de torréfaction, euh, on va procéder à une torréfaction euh, dit artisanale. Donc, c'est euh, des petites quantités dans un torréfacteur à tambour et qui vont durer les, entre 10 et 20 minutes euh, en fonction des origines et, euh, et du profil aromatique qu'on souhaite lui donner. Donc, chez Café Michel, on, on torréfie assez clair, en fait, sur, sur une couleur robe de moine, euh, sachant qu'en fait, il y a aussi des... Il y a aussi l'impact culturel. Plus on va vers le nord de l'Europe, plus on va se retrouver face à un café blond. Et plus on va descendre en fait, autour du bassin euh, méditerranéen, on va avoir un café un, qui va, où la torréfaction va être un peu plus poussée, un café plus brun, en l'occurrence. Et puis, euh, face à cette torréfaction artisanale, en fait, on va retrouver chez, euh, au niveau industriel, en fin de compte, euh, bah, des torréfactions soit rapides, donc euh, ça va être euh, concentré entre 4 et 10 minutes, et ils vont pouvoir passer en fait, des gros volumes entre 1 à 2 tonnes, donc, on va être sur une qualité intermédiaire. Et puis, eh ben, il y a vraiment l'industriel pur qui va pouvoir passer 4 tonnes à l'heure. Et donc là, c'est vraiment une torréfaction ultra rapide en moins de 2 minutes. Et donc là, c'est vraiment pour la grande production et le robusta, donc le, le, le café de masse, entre guillemets. Donc là, on revoit en fin de compte toute cette courbe de torréfaction. Donc, en fin de compte, à partir de... Donc là, en fin de compte, il y a tout, toute l'évolution du, du, du grain de café vert euh, pendant sa torréfaction. Donc dans un premier temps, il va sécher. Ensuite, bah, il y a la réaction de Maillard qui va se produire. Donc ce qui va commencer, il va commencer à avoir une caramélisation à, pour avoir une première couleur de croûte de pain. Et ensuite, il y a ce premier crack. Euh, et ensuite, bah, voilà, il y a la sortie du café qui va se réaliser entre ces 10 et 20 minutes en fonction du, du profil. Et, et voilà ce que je vous disais en fin de compte. Nous, on va être plutôt au milieu sur une euh, torréfaction en robe de moine. Mais après, on va avoir également, en fin de compte, jusqu'à la, la torréfaction la plus poussée, donc, euh, notamment sur l'Italie, ce qu'on appelle le café italien, voire le, le café turc, où ils vont aimer une, vraiment des cafés euh, avec vraiment du caractère et nous, une torréfaction assez poussée. Donc, après, sur, sur nos cafés, sur les 10 origines, en fait, on a fait, voilà, on a fait pour que le consommateur en fait, puisse y retrouver, donc on a donné totalement, en fin de compte, une. Cette roue des saveurs, pour que vous puissiez euh, vous y retrouver entre eux, est-ce qu'il est plus fruité, il est plus acide, est-ce qu'il a plus de corps, plus d'intensité. Donc on retrouvera par exemple les cafés du Pérou, qui est un café doux mais très fruité, euh, qui est, tout comme le café d'Éthiopie, qui va être très fruité mais aussi qui va avoir une belle, euh, ce côté acidulé, une belle acidité euh, qui est typique. Donc euh, par exemple, sur ce type de café, il est recommandé d'avoir des méthodes douces, plutôt euh, d'extraction douce euh, via des, ce qu'on va appeler via des, des chemex, mais des porte-fils, des V60. Euh, qui va permettre de, de, de, de vraiment d'extraire de, ce côté, euh, ce profil aromatique du café, pour pouvoir le déguster. Et puis après, il y a d'autres origines qui, sont, qui se prêtent bien aussi à, à l'expresso, comme le Mexique ou l'Équateur. On va avoir en fait un, un café beaucoup plus intense euh, intense en bouche. Non, mais il n'y a pas la prochaine page, ça n'a pas chargé. Mais globalement, c'était. Euh, la prochaine page, c'était voilà. Donc aujourd'hui, on avait sa, sa résumée. Donc, mais voilà, notre objectif, c'est que nous, dans ce terme de commerce équitable, c'est que notre démarche, c'est qu'on agit en amont via les agronomes. C'est-à-dire qu'on on accompagne ces petits producteurs paysans à se structurer en coopérative. Euh, on s'assure qu'ils gagnent décemment leur vie. Et après, nous, on... après, derrière, en fait, il y a cette torréfaction qui est, qui est en France et on, on essaie de donner, de valoriser au mieux leur travail pour qu'on puisse. Euh... Puis après le, le distribuer sur, sur le territoire français. Je ne sais pas si, si vous avez des questions. Oui. Pourquoi euh, Michel Parce que le fondateur de l'entreprise en, au début des années 80 s'appelait Michel, tout simplement. Et l'entreprise a été reprise il y a 15 ans, par, a été rachetée par ses salariés. Donc c'est à ce moment-là qu'on est devenu une coopérative de salariés. Et... Euh, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fin de compte, euh, on continue à se développer. Et l'entreprise, le fait qu'elle est en scope, elle, est, elle se transmet, mais elle ne peut pas être vendue, elle ne, enfin, elle ne peut pas être rachetée. Euh, oui. Et donc, du coup, toutes les, euh, toutes les décisions, elles sont participatives. Donc, comme vous voyez, même le gérant est, est un salarié de, de la coopérative. Et donc, euh, par exemple, le jour où le gérant prend sa retraite, eh ben, l'entreprise enfin, n'est pas revendue, en fin de compte, il est... Euh, non, on va pas de, de la coopérative, et elle se transmet en fin de compte au fur et à mesure dans les, par, par le recrutement des salariés. Et donc euh, aujourd'hui, ça permet aussi de... C'est aussi cette démarche en fait à travers scop aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas de dividende pour les actionnaires en fin de compte. C'est euh, aussi l'avantage, c'est qu'il euh, y a une implication forte de, tout les, de toute l'équipe. Il euh, y a vraiment une maîtrise des coûts. Et donc du coup, en fin de compte, ça permet aussi voilà, de de renvaloriser ce travail, de pouvoir redonner une, la plus grande part possible en fait à ces producteurs pour qu'ils euh, bah, puissent enfin vivre, vivre de ce qu'ils produisent. Parce que si on va, euh, si on va souvent en fin de compte, si vous allez en Colombie, euh, ou même euh, voilà c'est même pour les producteurs de, de cacao, ils ne mangent pas leur propre chocolat, ils boivent pas leur, leur propre café, euh, en fait ils, on se rend compte qu'ils boivent du café lyophilisé, donc euh, c'est un peu le con parce qu'ils vendent toute leur production, donc, euh, donc, euh, si vous avez la chance de voir ce qui se passe là-bas. Euh... Donc, il y a des belles démarches comme ça aussi, de... que, euh, que puissent eux déjà commencer à, à vivre et, et ne pas être en... face à tous ces, euh, ces problèmes alimentaires qui, qui sont en place. Quoi. Et pourquoi ils ne prennent pas leur, pas leur propre euh, café Parce qu'ils le, le vendent. Ah oui, c'est Ils le vendent, en fait, pour, pour, pour, pour le valoriser. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est... Euh, oui, oui, souvent, en fin de compte, euh, c'est plus c'est plus rentable pour eux un... oui donc euh, c'est vraiment leur, leur leur ressource de, de leurs principales ressources de, de revenus et pareil il y a des, il y a aussi des sur sur comment dire sur les sur les huiles essentielles en fin de compte enfin, parfois il y a des c'est sur sur les coopératives parfois il est arrivé que en fait les gérants de la coopérative aient été aient été arrêtés ou aient été enlevés pendant quelques jours il y a ça il y a également euh, parfois, euh, il y a beaucoup aussi de la, de la cueillette sauvage. Donc il y a aussi, euh, euh, il y a des mœurs culturelles aussi qu'il faut, qu faut s'adapter aux traditions. Parfois, il y, a, euh, il y avait des forêts sacrées où certains n'avaient pas le droit d'aller. Euh, mais, mais voilà. Mais après ça, un agronome, vous le raconterez mieux que moi, parce que j'ai. Euh, mais c'est eux qui sont vraiment au, au quotidien auprès de, de ces coopératives et qui, qui les aident à, à résoudre toutes ces... Ces contraintes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Pour bon, moi c'est tout bon. Et je vous remercie de vos écoutes et puis... Euh